tous, vous avez à mes côtés un personnage absolument fabuleux Olivier Soudieu, un aventurier moi je vous invite à aller voir ce qu'il fait sur internet via l'aventure.fr via l'aventure.fr ou tout simplement Olivier Soudieu, vous lisez, vous trouverez ce qu'il fait c'est un, un gars extraordinaire en fait il est conférencier, on fait partie de la même famille et vous savez pourquoi il est là, là je, je, je, il n'est pas là, il ne nous entend plus là en fait, on s'est rencontré cet été à la convention des conférenciers professionnels à la FCP et on a directement sympathisé, nos regards se sont croisés et à un moment donné, vous savez, on dit parfois par courtoisie « écoute, viens un jour à la maison ». Vous savez, c'est souvent une formule de courtoisie. Mais en revanche, quand j'invite les gens chez moi à la maison, c'est jamais de la courtoisie, c'est vraiment sincère. Et Olivier, c'est quelqu'un qui ne prend pas ça comme seulement une courtoisie, il l'a mis en application. Donc il s'est dit « Puisque tu m'invites chez toi à la maison, je viens et je m'incruste. <rire> » Et c'est exactement ça. Et c'est ça vraiment, quand je dis dans mes vidéos « Simplifiez-vous la vie », on oublie parfois qu'on parle, euh, on parle par, par, avec des formules toutes faites. Voilà. Comment tu vas Ça va, mais on ne pense pas du tout que ça va bien. Ce sont des formules toutes faites. Et parmi les formules toutes faites, c'est que tu viens à la maison quand tu veux, mais on espère qu'il ne demande jamais. <rire> eh bien, moi, je le dis et je le pense. Et lui, il l'a entendu et il l'a fait. Et j'adore ça. Et on a passé un super week-end ensemble. Oui, ouais, ça c'est sûr qu'on a passé un super week-end. C'est intéressant de... de intéressant de croiser nos regards Michel ah, bah, du coup tu... ah si, tu es toujours à l'image ah, mais... ah mais regarde mais je te prends rien ah, mais... regarde, regarde tu oui mais là tu n'existes plus ah oh, je suis beau de près <rire> <rire> bon enfin bref ça l'ambiance comme vous pouvez le constater <rire> euh, c'était un super moment de partager nos, bah, nous, nous, nos nos pratiques de conférencier nos trucs et astuces euh, de voir les outils d'aller voir comment mieux communiquer j'ai plein de Plein de pistes, là, je repars en expédition, en environnement polaire, parce que c'est ça mon, mon quotidien quand je ne suis pas sur la scène. Suivez-le sur Internet, je vous dis suivez-le, c'est génial. Et donc, euh, c'est ouais, vraiment top de, de, de créer les synergies, de voir les pratiques. Euh, et puis voilà, puis, puis, puis, puis quoi vous dire d'autre bah, J'ai découvert euh, quelqu'un que j'avais présenté comme sympa, compétent, etc. à la FCP. Bon, bah je... Objectivement, euh, ce n'est pas vraiment le cas, mais comme j'ai un bon caractère, euh, ça c'est super bien passé entre nous. Bon, on va couper, on coupe, on coupe. <rire> et euh, Non, ça, sérieusement, c'est chouette entre gens vraiment professionnels de la conférence, euh, de pouvoir échanger sur, le, sur les trucs astuces, sur les façons de faire. Sur, euh, et puis, puis au-delà de ça, euh, trouver une communauté de valeur. Qu'est-ce qu qui nous anime profondément Pourquoi est-ce qu'on est là Et, et comment est-ce qu'on veut euh, Chacun à notre niveau, euh, amener une goutte d'eau pour changer le monde, voilà. ça c'est chouette. C'est bien ça, bon, pour qu'il fait des explosions polaires, une goutte d'eau c'est plutôt pour chez lui un flocon de neige. <rire> Dis-moi, quand tu interviens en conférence, quel est ton domaine d'expertise, de compétences Vas-y, vends-toi un peu, euh, pour, pourquoi les entreprises sont appelées à ah, force tu, tu, tu, tu veux que je me vende Oui, très, très brièvement, pourquoi, euh... pourquoi tu as autant de succès en fait Pourquoi on t'aime tant que ça en entreprise <rire> En fait, moi, j'ai une double vie. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Hein. J'ai travaillé 12 ans comme chef de projet en informatique. Et puis, euh, euh, ben ensuite, euh, je me suis tourné vers les expéditions d'environnement polaire. Enfin, d'abord, vers les expéditions de façon générale. Euh, j'ai traversé les malayes à pied pendant un an. J'ai fait des ascensions à plus de, de 7000 mètres ou à plus de 6000 mètres en solo. Et bref, euh, quand je pars faire ces expéditions, je me rends compte que euh, ben, ce sont des projets, euh, au même titre que les projets que je gère dans l'informatique. Et donc je me dis que je vais prendre des, des éléments de méthode venus d'entreprise, de gestion de projet, de maîtrise des risques, pour gérer ce projet-là. Puis quand j'arrive sur place, je me rends compte qu'en termes d'efficacité sur une échelle de 0 à 20, eh ben c'est tout simplement zéro, parce que, parce que l'environnement est un environnement de changement permanent, et qu'il faut trouver d'autres façons de, de, de, de, de créer l'efficience collective, euh, entretenir l'engagement, euh, et puis être capable d'avancer voilà, tous ensemble dans un monde qui fait, euh, on est dans le brouillard au sens propre comme au figuré, au, comme au figuré où on doit prendre des décisions sur la base d'informations qui sont instables dans le temps, incomplètes, voire dont on sait que certaines sont fausses et sans savoir lesquelles. Et finalement, au fil, au, au fil des expéditions, au fur et à mesure du temps, j'ai développé une expertise autour de la capacité à avancer dans des environnements à la fois incertains et complexes, sur les questions de, de, de création d'engagement, de management, de, de capacité d'innovation et de créativité, et puis la capacité à être agile, hein, faire des organisations qui soient capables d'inventer le chemin en même temps qu'elles le parcours et puis ben, ma foi, euh, il me semble que l'environnement de l'entreprise converge de plus en plus avec celui des expéditions, c'est sûrement pour ça qu'on te demande d'intervenir. Super Et si tu avais un, un, un message optimiste à donner quand tu fais des expéditions de ce style-là, euh, de ce genre, tu me raconté des histoires, euh, tu parles de crevasses, tu parles de, de, de, de terrain incertain, de terrain tout en mouvement, c'est sûr que si tu vas en montagne, un, un hiver c'est comme ça et l'autre hiver c'est différent. Mmh. Euh, j, tu as dû arriver vers des situations qui étaient probablement très difficiles, où tu, tu as dû te poser des questions, où tu as probablement dû faire face à du découragement. Euh, est-ce que l'optimisme fait partie alors de, de ce genre d'expédition de, Est-ce que l'optimisme vient avec toi dans tes bagages Et comment tu mets en application Comment ça se traduit c est, c est, c est, ça, ça, ça dépend de, de, de ce qu'on met derrière le mot optimisme. Si l'optimisme, c'est le fait de se mettre des lunettes roses pour voir en rose une réalité qui ne l'est pas forcément, c'est mieux que ça ne s'invite pas dans les expéditions, parce que ça serait un mécanisme à la limite dangereux. Si l'optimisme, c'est le fait d'aller... Face à l'adversité, imaginez qu'il existe probablement des solutions, même si on ne les voit pas encore, et se mettre dans un état d'esprit positif. Alors oui, l'optimisme est vraiment le compagnon de voyage nécessaire. Euh, enfin, non seulement nécessaire, mais, mais utile, agréable et efficace dans les expéditions. Moi, ça m'est arrivé de, je sais pas, de, de, de couler dans une eau à 3 degrés au Canada, alors que j'étais en kayak et, et sans personne. Et au moment où tu tombes dans l'eau, euh, ou au moment où tu es pris dans une tempête avec... Euh, il y a eu des expéditions aussi où deux personnes ont été prises dans une tempête où l'un a dit euh, bon elle est trop tard, c'est perdu, on est fini et, et l'autre a dit euh, non on va s'en sortir, bah, les deux avaient raison bah, c'est la même chose quand j'ai coulé dans l'eau avec mon kayak c est, c est, si tu es simplement pessimiste ou défaitiste euh, bah, tu subis euh, si euh, tu es tourné vers un esprit positif euh, tu vas aller chercher des solutions et, et on se rend compte que finalement, euh, ça ouvre l'esprit, et qu'on peut être créatif, et qu'en étant créatif, on trouve beaucoup de solutions, là où hier, on trouvait beaucoup de problèmes, et, et rien n'est jamais euh, définitivement perdu, c'est juste euh, qu'on est passé par un moment d'erreur, de, euh, quelque part, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire qu'il y a un enseignement à retirer, et puis rebondir autrement, voilà, c'est ce que j'essaye de vivre, enfin j'ai l'impression que c'est comme ça que je vis les expéditions, en tout cas. Tu as tout résumé, Olivier, c'est exactement ça, c'est parfait. Merci pour ce message des plus motivants, je vous rappelle d'aller voir son, son site, Olivier Soudieu, vous avez les liens en marge de vidéo, via l'aventure.fr, les liens sont en marge de la vidéo, vous les trouverez également. Allez voir ce qu'il fait. Ce gars-là, ça n'a pas l'air comme ça, mais <rire> c'est de la bombe. C'est de la bombe. <rire> Tu as une vie de commerciale avant, et j'ai l'impression que <rire> quand tu as un peu de passion, ça, ça, ça remonte tout seul. Il n'avais avait aucune ambition d'aller faire euh, a... une, une publicité à travers ouais. cette vidéo, juste partager un moment. Voilà. J'ai envie de partager ce que tu fais, voilà, juste ça. C'est génial. C est c est, bien ceux bien. qui me suivent le savent, voilà, tu n'es pas le premier que j'interviewe, tu n'es pas le premier qui est avec moi sur mes vidéos. Quand j'aime, on partage, voilà, c'est ça. Allez voir, vraiment, c'est génial. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À très bientôt. Au revoir les amis. Salut à vous.